Bonjour les amis, je suis à La Laguna, à Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner la règle numéro 3 pour devenir un bon trader. Et eh bien cette règle, elle est très importante et c'est de ne trader que quand vous êtes en super forme, donc à 100% de vos capacités. Car euh, lorsque vous débutez, peut-être que vous allez trader euh, des petites sommes, prendre très peu de risques, mais une fois que vous aurez un peu plus de, de pratique, eh bien vous serez tenté, et vous avez raison, d'augmenter euh, vos capacités de gain. Et donc, euh, vous pourrez gagner en quelques secondes, euh, parfois 100, 200, 300 euros. Donc, il faut absolument être euh, à, en pleine forme pour pouvoir maîtriser ça, pour rentrer dans le marché au moment idéal et sortir bien sûr euh, au bon moment également, ça peut ne prendre que quelques secondes. Donc c'est très très important que vous soyez à 100% de vos capacités intellectuelles, que vous, ayez, que vous ayez bien dormi, que vous ne soyez pas perturbé par euh, des soucis. Donc il faut vraiment que vous ayez le, la pleine capacité euh, à prendre des traits de, de manière réfléchie et vous savez qu'en scalping, que ça va très très vite, il faut être, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il faut être vraiment un sniper qui va tirer au bon moment. Gracias. Et euh, donc c'est très très important que vous soyez euh, absolument attentif et euh, pas fatigué du tout, que vous ayez bien dormi, euh, que vous soyez donc euh, à 100% pour pouvoir prendre des trades. Il faut, pas, il faut bien sûr être hyper concentré, mais il faut bien sûr pour cela être reposé, euh, avoir bien mangé, avoir bien déjeuné, parce que le meilleur moment ce sera bien sûr euh, le matin à l'ouverture du marché. Donc euh, très très important, euh, cette troisième règle pour devenir un bon trader, ne tradez pas si vous, si vous êtes déconcentré, si vous avez d'autres idées que le trading en tête, c'est très très important. Donc, soyez très attentif à ça. Si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, que vous avez passé une bonne nuit, eh bien évitez de trader ce jour-là. Attendez le lendemain et vous gagnerez peut-être 500 euros le lendemain matin. Donc c'est vraiment très très important. Donc règle numéro 3, ne tradez que quand vous êtes à 100% de vos capacités intellectuelles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas. Partagez-la bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. À et si vous, êtes, euh, si vous cherchez une manière de trader efficacement, donc très rapidement en trading, vous avez bien sûr ma formation au scalping qui vous permettra donc, de trader euh, de manière optimum euh, quand vous êtes à 100% de vos capacités. Vous avez un lien sous cette vidéo, vous avez un lien sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à me donner vos impressions, vos commentaires concernant cette, euh, cette vidéo. Si vous aussi vous arrivez de, de ne pas trader euh, quand vous êtes à 100%, quelles sont les conséquences Vous savez, bon, quand on a quelques années d'expérience, qu'on peut gagner beaucoup en, en, quelques, en quelques secondes, mais qu'on peut les reperdre aussi facilement en quelques secondes. Donc, je vous souhaite d'être le plus souvent possible à 100% de vos capacités et de bien gagner en trading. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Thank you.